Salut J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai un peu froid, mais je vais bien quand même. Euh, là, je fais une vidéo pour tout simplement te présenter le nouvel épisode donc, de la série Alpha Vidéo. Si tu n'as pas encore vu les autres, euh, les autres épisodes, tout simplement, je te conseille d'aller checker la barre d'infos dans laquelle il y aura tous les liens donc, de cette série. Euh, bah, je vous laisse tout de suite avec bah, cet autre épisode. Allez! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. Je viens vous apporter le descriptif de J.A.I. Dieu, donc jeunesse à l'image de Dieu. Donc la lettre est la lettre P que je désigne par le mot puissance qui était indescriptif, donc devait être indescriptif par rapport à la Bible la puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus, la puissance de la parole la puissance de la déclaration de la parole de Dieu, de la puissance du nom de Jésus Alors en tout cas, gloire à Dieu et merci Seigneur pour ce que la fille fera encore il est encore le même aujourd'hui, hier aujourd'hui éternellement que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. Salut les amis, je m'appelle Francis, je participe au jeu de GAID, la lettre qui m'a été attribuée est la lettre, je crois, oh, c'est trop chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bonjour les amis, je m'appelle Francis, je participe au jeu de GAID, la lettre qui m'a été attribuée est la lettre EQ. Pour moi, Dieu est qualifié, qualifié pour tes soucis, pour tes problèmes. Dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, Dieu est qualifié pour cela. Il faut rester accroché à Dieu. Amen. Bonjour, frères et sœurs, Moi, c'est judeline La lettre qui m'est attribuée, c'est la lettre R. J'ai choisi de dire que je suis reconnaissante. Pourquoi? Parce que tous les jours, je me rends compte que je suis une personne bénie et je suis reconnaissante pour ça, pour la grâce de Dieu. Alors, il m'a été demandé par la oui, chaîne Chic oui. dis, dis coucou, Doudou. Coucou tout le monde, mais je fais coucou à qui en fait Ben la chaîne idée. Ah la chaîne Caroline, coucou Caro Coucou Caro Et du coup la lettre S nous a été attribuée, donc nous devons trouver des qualificatifs pour Dieu en S. Ah mais moi j'ai un super qualificatif Ben dis-le moi bon, Tu me c'est comme quelque Oui, on veut savoir en fait. Ah S comme... Germain Euh... <rire> Bien joué, mais c'est pas pour euh... C'est pour Dieu oui. en fait Ah... Donc ce sera S pour... Super J.S. S comme ça... Un S comme sécurisant. Un S comme sensationnel. Un S comme sérieux. Un S comme soucieux. Et soucieux, je trouve que c'est le qualificatif, mais parfait pour lui, parce que Dieu, il se soucie vraiment de chacun d'entre nous. Chrétien comme pas chrétien, il se soucie de nous. Et S comme sincère. Et S comme, sincère. Sincère. Et S comme... surprenant. Surprenant. Mais je crois que tu as dit « sincère deux fois, au en fait. Non. Oui. Non. Oui. Voilà, c'est fini. Bisous tout le monde. Bye. Salut à tous Alors moi c'est Elodie et il m'a été attribué la lettre T pour trouver une caractéristique que Jésus possède. Donc selon moi, Jésus est tout puissant car il a vaincu la mort déjà il y a 2000 ans à la croix. Et face à nos problèmes justement, à nos soucis du quotidien, nos difficultés, on peut en sortir plus que vainqueur grâce à lui. Il est au-dessus de toute autorité, de des hommes, des dominations de ce monde. On sait qu'il a tout pouvoir, qu'il est dans les cieux et que rien ne peut nous atteindre, rien ne peut attendre ses enfants une fois qu'on a placé sa confiance en lui. Donc c'est pourquoi j'ai trouvé comme attribut bah, qu'il était tout puissant. Voilà